Que Marie, une vierge Pouvait concevoir et enfanter le Christ Qui pouvait prédire Élisabeth, sa cousine Serait la maman du précurseur de Jésus Même si plusieurs complotèrent Pour contrecarrer Rien n'a pu empêcher Le programme de Dieu Car chaque fois en contradiction en Déclaration du Créateur Les ténèbres viennent en opposition, essayant d'intimider, puis de brouiller. Renier le processus de création qui peut défier Jésus-Christ, le soleil de la justice, lorsqu'il se met à prier au nouveau jour. tes paroles même quand annoncé cet ange impuissant se sont accomplies. sont devenus chers, nous voici debout. La parole s'est faite chair, Christ est derrière la chair. Nous voici ce chiler, nous voici... Contre... Que les promesses de Dieu S'accomplissent toujours Qui pouvait croire Qu'Abraham, ce vieil homme ferait son corps changer En un jeune homme Qui pouvait prédire Que Sarah concevrait Malgré son rire Malgré son doute? Même si les nations voisines étaient remplies de péchés, rien ne plus empêcher le programme de Dieu, car chaque fois en contradiction aux déclarations du Créateur, les ténèbres viennent en opposition, essayant d'intimider, de brouiller. Le processus de création qui peut défier Jésus-Christ, le soleil de la justice, lorsqu'il se met à briller au nouveau jour. Les paroles, même quand as annoncé cet ange puissant, se sont accomplies, sont devenues cher Nous voici ce matin. La parole s'est faite chère. Nous voici chantant. la chaîne, nous voici adorant, prouvant que la parole de Dieu ne peut faillir, prouvant que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Elle si belle et si glorieuse Qui pouvait prédire que cette épouse de Jésus-Christ Comprendrait finalement sa vraie position Même si l'enfer tout entier vint ben pour tout enrayer Rien ne peut empêcher le programme de Dieu Car chaque fois en contradiction, en déclaration du Créateur Les ténèbres viennent en opposition Essayant d'intimider, de brouiller Relier le processus de création Qui peut défier Jésus Le soleil de la justice Lorsqu'il se met à briller au nouveau jour les paroles même qu'on fils Cet ange puissant se sont accomplis, Sont devenus chers, nous voici ce jour, contre tout à temps, la parole s'est contre tout à temps, Christ est derrière la chaire, contre tout à nous voici adorants, contre tout à temps, nous voici ce chéri d'amour, contre tout à temps, nous que la parole de Dieu ne peut faillir, prouvant que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 Cette chaîne, nous voici croyants, croyants. Christ est derrière la chaîne. Nous voici à chineur. Prouvant que la parole de Dieu ne peut faillir. Prouvant que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Dieu s'accomplisse toujours